Donc l'accomplissement de cette plénitude ne peut être atteint que dans l'état que Dieu avait planifié au commencement. Donc nous allons euh, voir, non pas, pas tout en détail, les mensonges, et les superstitions issues de la tradition des hommes, mais euh, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment nous sommes programmés par ces choses-là. Et on va en prendre quelques-uns, et surtout un qui est, on va dire, particulièrement monstrueux. Vous êtes d'accord avec moi Les mensonges, c'est l'opposé, sont à l'opposé de la vérité. Ils sont diamétralement opposés. Et c'est pourquoi, lorsque ces mensonges sont prêchés en contradiction directe avec la vérité, cela est tellement grave. Ce sont des théologies charnelles qui voit en fait toutes les choses de manière inversée, comme fait Satan. N'oubliez pas qu'il est le singe de Dieu et qu'il copie, mais à l'envers. Alors ces, ces théologies euh, se fixent, on ne sait pas bien pourquoi, mais bon, c'est répété, redit, on elles ne sont pas vérifiées. Et puis ensuite, on trouve des preuves pour attester que cette illusion est en fait la vérité. Ça, C'est comme ça que travaille le serpent. Tout, tout comme d'ailleurs l'esprit de Jézabel qui contrefait le Saint-Esprit. Et cela inspire toute la théologie charnelle au travers des ministères du serpent. En quelque sorte, ces théologies inversées font de Dieu un, tout simplement un menteur et annulent l'effet de l'œuvre de Jésus-Christ. Si nous croyons... La parole de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il dit Alors nous devons écouter ce que Dieu dit Et non pas écouter des hommes à qui la vérité est voilée Notre esprit est tellement, notre intelligence plus exactement Est tellement euh, programmée avec des erreurs et des présuppositions Qu'il est très difficile souvent de, de, de dire, de renverser la vapeur si nous avons été programmés par un prof de maths que 2 et 2 font 5, ça va être très difficile de croire que le bon résultat est 4. Si nous avons toujours cru que le monde est plat, combien de temps va-t-il nous falloir pour croire que la Terre est ronde Nous recevons bien cet amour de la vérité, parce que c'est le Saint-Esprit qui, qui nous l'inculque en quelque sorte. Mais nous avons toujours tellement de difficultés à accepter la vérité parce que, en fait, notre vieil homme n'est pas, pas crucifié, n'est pas crucifié euh, journellement les actions de notre vieil homme, de notre vieille nature. En fait, notre, ce nouvel homme se trouve dans une structure contaminée, génétiquement contaminée, contaminée et ce nouvel homme va pouvoir vaincre, dévoiler vaincre ses mensonges d'homme et, et croire Dieu lorsqu'il parle par ses prophéties depuis le commencement, si il écoute ce que Dieu dit à son cœur, l'importance de la parole à mon cœur. Vous savez, très souvent nous lisons, nous entendons des, des prédications qui, sont, qui peuvent paraître très intéressantes, où notre tête est satisfaite, notre intelligence est satisfaite, parce que le prédicateur est très est très agréable à entendre, il est amusant, et il dit des choses que nous connaissons, mais au fond de notre cœur, il y a quelque chose qui est lourd. Et est ne passez jamais à côté de cette perception de lourdeur, c'est le Saint-Esprit qui atteste à votre esprit qu'il y a quelque chose de faux. Ce n'est jamais votre tête et votre intelligence qui va vous faire discerner la vérité. C'est toujours votre esprit, parce que c'est là que siège le Saint-Esprit. Je dis très souvent que le Saint-Esprit, le trône du Saint-Esprit dans notre vie, c'est notre esprit. Et c'est là que le Saint-Esprit nous communique. Et lorsqu'il est attristé, lorsque nous entendons une prédication, un prêche qui n'est pas qui N'est pas juste selon la Bible, le Saint-Esprit est attristé en nous et nous le sentons avec une espèce, une perception très, très, très, très, très ténue, très, très, très, très, très douce, très, très, très faible. Parce que le Seigneur n'est jamais quelqu'un de violent dans nos vies, sauf pour nous reprendre lorsque nous désobéissons, mais lorsqu'il nous conduit, il nous conduit dans la douceur et c'est par l'intérieur, le sentiment intérieur. Et je mets le sentiment entre guillemets, il ne s'agit pas du tout d'un no sentiment d'émotion, c'est cette perception de ce qui se passe dans notre esprit, dans notre être intérieur, qui n'est pas conforme avec ce que nous entendons et que nous comprenons dans notre tête. Alors là, c'est un avertissement, c'est un clignotant orange du Saint-Esprit pour nous dire, attention, il y a quelque chose qui n'est pas conforme avec la parole de Dieu, et vous pourrez toujours le vérifier, parce que ça ne sera pas conforme avec les Saintes Écritures. Notre, C'est vrai que le temps est venu pour nous de clouer notre ego à la croix et d'abandonner notre je sais tout d'adolescent pour ôter le voile qui nous aveugle. Nous connaissons tous ce qui est dit dans Romains 8, 28. Et je vais le lire. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés de son selon son dessein. Alors, nous entendons tous... La première partie de ce verset, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est très très souvent cité car bien sûr nous souhaitons tous que tout concourt à notre bien. Seulement nous oublions la fin qui met deux conditions. L'une c'est d'aimer Dieu et nous ne l'aimons certainement pas si nous fermons nos oreilles à ce qu'il veut nous dire et ce qu'il veut nous dire à notre cœur. Dieu parle à notre cœur. Et la deuxième condition, c'est d'être appelé selon son dessein. Alors, sans même nous en rendre compte, nous, nous lisons cela complètement à l'envers. Nous, nous nous trompons nous-mêmes, nous nous bernons nous-mêmes en pensant que Dieu, le Dieu qui est dans les cieux, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est là pour nous aider à réaliser nos buts, nos projets avec son aide, euh, euh, tout ce qui convient à notre vie pour que nous soyons euh, le mieux possible, que nous soyons bénis. Mais nous avons été trompés par notre tendance à édulcorer ou aromatiser tout ce qui nous a été dit. Dieu n'est pas prêt à soutenir nos buts, mais il est prêt à nous aider dans ses buts à lui. Alors, j'ai une question maintenant. Quel que soit l'enseignement que vous avez reçu, de la première page à la dernière page de la Bible, avez-vous été mis au courant de ce que sont ses buts, ses dessins Si ce n'est pas le cas, alors vous avez écouté quelqu'un qui ne le sait pas. Comment pouvons-nous avoir Quoi que ce soit, un but propre dans notre vie, une compréhension conceptuelle correcte de la Bible et savoir ce que nous faisons sur cette planète Terre si nous ne connaissons pas ses desseins. Et ce qui, ce qui euh, va avec aussi, comment pouvons-nous comprendre la place du Fils de Dieu, la place de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ dans ce plan de Dieu, si nous ne le connaissons pas, mais c'est impossible. C'est vrai, nous avons une vision tellement égo-centrée, c'est-à-dire centrée sur nous, au lieu d'être centrée sur Dieu. Alors nous voulons que Dieu réalise nos buts, nos projets, euh, nos actions, nos bonnes œuvres que nous nous créons, au lieu de servir ses buts, ses projets, ses bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Et dans notre tête, nous sommes entraînés à penser que Dieu est dans les cieux pour être utilisé notre, pour notre plaisir. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose peut-être qui vous choquera si vous n'avez pas l'occasion d'entendre les autres émissions, nous sommes sur cette terre pour être utilisés pour son plaisir et pas l'inverse. Nous, nous ne pourrons rien accomplir tant que nous ne nous mettons pas dans cette position. Soit nous suivons notre propre voie dans le royaume des ténèbres, soit nous marchons dans la voie que Dieu nous ouvre vers le royaume de la lumière. Il faut savoir et bien se rappeler que le royaume des ténèbres est le pays où tout est perdu, tandis que le royaume de la lumière c'est là où tout est restauré. Restauré par le sacrifice de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes dans ce royaume de la lumière, lorsque nous recevons ce royaume de la lumière, alors nous trouverons notre plénitude. Parce que nous aurons pris notre croix avec Jésus-Christ. C'est cela, perdre notre vie pour en, pour en, en retrouver une autre. Mais cette fois-ci, c'est la vraie. Nous sommes. Nous sommes tellement, euh, tellement pleins de notre propre Dieu qui devient une idole. Notre ego, c'est notre idole. C'est moi d'abord, ma satisfaction, ma bénédiction, mes, mes problèmes, mes solutions, mes, mes moi, moi, moi. Et, et en fait, tout tourne autour de nous. Quand les choses ne vont pas comme nous voulons, alors... Euh, nous sommes vexés et nous sombrons dans ce syndrome du « pauvre de moi » ou comme disent les, les Québécois, euh, la, pite, la pite de soi. Encore une fois, nous n'avons pas été créés pour que tout tourne autour de nous. Réfléchissez un peu dans le naturel. Autrefois, on croyait que c'était le, le soleil qui tourne, autour de la terre, maintenant on sait que c'est la terre qui tourne autour du soleil, le soleil c'est le Seigneur, c'est un type, une ombre, une lumière du Seigneur, toute la création appartient à Dieu et nous devons tourner autour de quelqu'un, si nous devons tourner autour de quelqu'un c'est autour de lui seul. Pour terminer cette partie, j'aurais juste donné une petite anecdote de, que j'ai trouvée très amusante. C'est une histoire vraie d'un prédicateur américain qui était là. Donc, il était traduit. Puis, il a voulu, il a voulu euh, comment dire, des, dire quelques mots en français à la fin de son prêche. Et alors, il a dit avec un, un accent très fort, il a dit que Dieu. « Vous use et vous blesse. » Et il voulait dire que le Seigneur vous utilise et vous bénisse. Mais comme il ne trouvait pas les mots, il a dit ceci. « Vous use et vous blesse. » Et en quelque sorte, c'est ce que le Seigneur doit faire pour que eh bien, ce soit lui le centre dans nos vies. Vous savez, on apprend de deux façons avec le Seigneur. Soit nous apprenons dans la communion et alors il nous utilise et nous bénit, soit nous apprenons dans la correction et alors il nous use et il nous blesse.